Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour un peu nous présenter, nous sommes une petite entreprise qui a été faite par de magnifiques personnes, Esteban Legros et Alexandre Barrois. C'est un rêve qu'ils ont eu depuis longtemps de pouvoir créer une entreprise. Elle n'a cependant aucune raison d'exister. LOL